Là, là, elles sont belles, quand même. Il hein. n'y a pas à dire. Prêt, 3 2 1, c'est parti. Oui, oui. On va pas casser la Tesla tout de suite. Conducteur, ouvrir la porte. Hop là. Salut les gars, c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien. Apparemment, vous avez bien aimé aussi la première vidéo de la présentation de la Tesla Model X dans laquelle on est actuellement. Aujourd'hui, donc euh, vous avez voulu qu'on teste la voiture. Grenoble, Lyon, on va faire le trajet. Bien sûr, on est sur route ouverte, donc on va pas faire des pointes à 250. On pourra pas tester les capacités maximales. Par contre, je pourrais vous montrer les accélérations et un petit peu comment ça fonctionne à l'intérieur, comment on conduit. Donc la clé est là. Elle me sert à, bah, à pas grand chose. Juste je vais la mettre ici. Et donc on va demander à la Tesla d'aller à aller à Tesla d'Ardy. C'est donc la succursale qui est la plus proche de chez moi. Alors. 129 km donc là il me reste 67% de batterie et là il va me dire que quand je vais arriver en gros il va me rester 23% de batterie trajet 1h30 écoutez on est parti pour 1h30 à bord de la tesla model x 0 à 100 je vous ai prévenu en 4 secondes 7 donc on va pouvoir peut-être tester le 0 à 100 c'est autorisé normalement sur l'autoroute hein. donc dès qu'il y a un péage je mettrai pied plancher et on verra combien de temps il faut pour le 0 à 100 j'appuie sur le frein je fais là ma petite marche arrière donc là voilà il y a la caméra arrière qui est enclenchée. Normalement, il n'y a pas le porte-vélo, mais là, je vois tout. Donc, dès que je tourne, hop, j'ai la ligne qui me sert à me guider. Là, des deux côtés ici et ici, donc euh, assez simple. Je suis en marche arrière, donc c'est parti. Allez, go. Hop, et là, il n'y a aucun bruit, aucun bruit dans la voiture. Voilà, on recule, on recule tranquillou. Là, je passe en mode drive. J'appuie uniquement sur cette pédale. Hein ça c'est le frein ça c'est l'accélérateur on voit la jauge ici d'accélération donc à chaque fois que je vais accélérer ça va passer au orange voire au rouge c'est la consommation dès que je lâche ça passe au vert c'est un freinage récupératif ça récupère l'énergie ça c'est ma courbe de puissance tout ce que j'ai fait les trajets donc là je revenais de montagne donc j'ai vachement récupéré l'énergie. ici bah, j'ai attaqué un petit peu sur l'autoroute tac tac tac donc là j'ai perdu de l'énergie mais vous allez voir on va essayer de, de jouer un peu avec cette jauge elle est vraiment très intéressante Là, on est sur le... En gros, ça va m'indiquer à chaque fois si j'ai des obstacles. Regardez, on va se rapprocher d'un obstacle. Voilà, là, je suis prêt, par exemple, d'un portail. Là, il me dit au centimètre près. 71, 65, 60, 59, 50, 47. Au centimètre près. C'est même pas un beeper, c'est au centimètre près. Hein. Bon, là, il me dit que je suis pas attaché, donc je vais je vais quand même m'attacher, hein, les gars. La sécurité. Sécurité d'abord. Hop Ici, là, je vais monter un petit peu la ventilation. Là, ça, on l'entend. Le son... Un petit peu de son quand même. Et c'est parti. Allez, let's go. Allez, c'est parti. Bah là, en plus, c'est le bon test. Il y a une Aston Martin devant nous. Donc, euh... ah, dommage. Elle est partie. On va essayer de la rattraper. On va pouvoir comparer un peu ce que ça donne. On a aussi une BM là juste devant. Mais on va aller mettre la pression un petit peu à l'Aston Martin. Là, qui normalement devrait être très puissante aussi. On va pas s'emballer parce que là, on est que sur une petite rocade, une voie rapide. On va aller voir notre pote. Non mais là, regardez, juste, je suis à 60. Je vais juste accélérer un petit peu là. Pied planché. Wow déjà à 100 un truc de malade et là regardez je suis à 110 aucun bruit je peux vous parler comme ça caméra sans micro il n'y a aucun bruit dans la voiture elle est insonorisée, aucun bruit de moteur c'est vraiment ce qui est particulièrement impressionnant la première fois qu'on prend ce genre de voiture zéro bruit juste voilà le bruit de la ventilation ça roule et là regardez je suis on se rend même pas compte je parle je suis déjà à 120 mais le truc le plus aberrant c'est que regardez. Je suis à 120, je remets pied plancher, ça me plaque. Je suis déjà à 140. Bon, On va se calmer, je ne vais pas perdre le permis dans cette vidéo. On va continuer un petit peu. Je vous ferai le 0 à 100 sur, une, sur un départ d'autoroute. En toute légalité, normalement, hein. 0 à 100, c'est autorisé. Ok, là, j'arrive dans les bouchons. Donc là, le cadran, il m'indique tout. là. Il sait qu'il y a un camion, on le voit au milieu de l'écran. Il est même capable, j'aimerais bien en croiser, de vous montrer des plots. Regardez là, sur la droite. Il va calculer automatiquement des petits points orange. On est en train de passer des plots. Ça c'est juste ouf quand même. Ça me met les distances aussi à droite, à gauche. Savoir si je suis proche du camion. Regardez, je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Regardez, je suis quand même assez proche. Hein. Là des deux côtés, il va m'indiquer si je suis un peu proche ou pas. Et là c'est reparti. C'est juste ouf. Et là par exemple, si je me rapproche un peu trop, je lâche la pédale. Là j'ai rien à faire. Dans les bouchons, j'accélère. Je lâche la pédale. Et c'est lui qui contrôle automatiquement. Si je suis proche ou loin d'une voiture, donc euh, si je lâche la pédale et que je suis trop proche, c'est lui qui va freiner automatiquement. Donc euh, là, moi je suis royal. On est toujours à Grenoble, hein, la belle vue de Grenoble. mais on voit tout. J'ai le GPS à gauche directement sous le volant où je l'ai aussi sur l'écran. Donc c'est moi qui choisis. Voilà, là, il me dit que je peux pas passer, donc euh, il calcule automatiquement que je peux pas passer. Donc pousse-toi un petit peu le camion là. Allez, oh, chaud, chaud. Est-ce que ça va passer? On va pas prendre le risque quand même. Hein. On va pas casser la Tesla tout de suite. Elle est quand même assez large, hein, la voiture. Allez, là ça passe. Hop, au pire, un petit coup d'accélérateur. Voilà. Allez, là c'est bon, on est passé. On va pouvoir rentrer maintenant sur l'autoroute. Donc c'est là où on va tenter le 0 à 100 s'il n'y a pas trop de monde. Je sais que juste au fond là-bas, il y a l'entrée de l'autoroute. Ok, on arrive au péage. On va essayer. Il y a pas mal de monde. Je vois si je peux prendre celui-là. Télépéage. Hop, on s'arrête. Et On va faire le 0 à 100 à partir de là, s'il veut bien. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais m'avancer un petit peu, être sûr qu'il n'y a personne. Ok, 3, 2, 1, allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Ah, celui-là a été raté, il y a un peu de monde. Il y avait un peu de monde dans l'autoroute, du coup, je n'ai pas voulu accélérer. Ça pouvait être un petit peu dangereux. Du coup, le prochain péage, on essaiera de le refaire. Mais ce qu'il faut, regardez, là, je me mets à 120. Je me mets à 120 et regardez bien j'appuie sur la pédale Je suis déjà plaqué au siège L'accélération de fou C'est un truc de fou cette voiture on' s'en lasse pas hein. là 120 pieds pédale Pff, ma, ma, ma, truc de dingue Honnêtement ça accélère plus qu'une moto Et un petit régulateur quand même hein. de base Hop on monte la gâchette Voilà Là je suis en mode régulateur Les pieds pieds lâchés Ça avance tout seul ça, il y en a sur d'autres voitures. Petite particularité quand on met le régulateur avec cette voiture. Je vais essayer de, de vous le faire. En gros, ça calcule automatiquement la distance de sécurité. C'est-à-dire, si je me rapproche de la voiture qui est en face, ici, ma vitesse va baisser automatiquement. Donc là, on se rapproche tout doucement. En plus, il y a des voitures qui arrivent dans le rétroviseur. Là, on voit. Donc normalement, je vais quand même garder, hein, que je fasse pas une bêtise en vous montrant ça. Mais regardez, là, j'ai touché à rien. On est descendu à 126, 124, 123. Là je me décale, je touche à rien pour l'instant, là je n'ai toujours les... aucun pied sur les pédales. Je me décale, je me mets et la voiture raccélère automatiquement et va me remettre à 134 comme je l'avais indiqué. Voilà. Et ça, moi, sur mon régulateur de ma voiture, ça ne le fait pas. Il faut lâcher, réenclencher, lâcher, réenclencher. Donc c'est un petit peu chiant et là ils ont été vraiment bons par rapport à ça. En gros, le régulateur, on met vraiment le régulateur et on touche plus à rien. On a juste à se décaler de fil en fil pour doubler si on veut. Mais il n'y a que ça à faire. Après, ça calcule automatiquement. Si quelqu'un déboule devant nous, ça va freiner automatiquement. Euh, S'il y a des bouchons, la voiture va s'arrêter. Bref, il n'y a rien à gérer. Ça, c'est fou. Ok, nouveau péage. Deuxième tentative. On va se caler là où il n'y a personne. Alors là, en plus, c'est bien large là. Ça devrait le faire 0 à 100. On va checker ça. Hop, Le badge, télépéage. Là, dès qu'il sonne, c'est bon. OK, je suis à 0. Prêt 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3. Et... pas plus en wow Oh là là là là Faites place. L'avion de chasse. L'avion de chasse, et là, là, là là là là là. La puissance du truc. Et regardez, là, je suis à 130. Oh, je me fais encore plaquer au sol. Oh la la la la! Le petit son. Le son aussi dans la voiture est fou. Écoutez. je prends une trottinette électrique comme ça là ça y est on est arrivé on va aller rendre la voiture malheureusement c'était qu'un prêt comme je vous ai dit il faut rendre la voiture ça c'est dommage parce que je l'aimais bien quand même donc on arrive à dardy c'est la zone où il y a toutes les concessions et il nous reste pas mal de batterie encore 28 euh, 28 encore on aurait pu aller encore un peu plus loin d'ailleurs hein, mais... on a on n'a pas été trop gourmand au niveau de la batterie donc euh, ça va le Feu rouge et ce qui est fou c'est que même pendant le feu rouge t'as pas besoin d'accélérer tu as besoin de freiner le frein se fait automatiquement soit en montée ou en descente en fait ça freine automatiquement la voiture il a rien à faire. Tesla Lyon, c'est ici, avec toutes les autres voitures, le modèle X, Modèle S, modèle 3. peut-être jeter un coup d'œil aux autres voitures Tiens d'ailleurs. Allez, dernier rond-point. Ah, j'ai un peu d'émotion là. J'ai un peu d'émotion de rendre la voiture. On va aller se trouver une petite place à côté de toutes les copines. Oh là là, elles sont belles quand même. Il hein. y a pas à dire. Ce qui même des belles voitures. Point, point, point. Ah, la même en noir. Elle est belle en noir aussi. Hein marche arrière on va essayer de pas se prendre une autre Tesla ce serait dommage quand même comme ça elle sera prête à recharger et voilà du coup le frein à main c'est juste pof voilà la voiture elle a arrêté conducteur ouvrir la porte hop là magnifique Putain, c'est royal quand même et là je vais en profiter directement pour vous montrer les autres modèles modèle 3, modèle S ah, elles sont vraiment magnifiques aussi quand même je sais pas ce que vous en pensez mais en bleu, en blanc, en gris. Celle-là, je l'aime beaucoup parce que le tableau de bord, il est vraiment très bas. Vous regardez. Euh... Et là, la même que moi en noir. Elle est vraiment belle en noir aussi, hein, franchement Ça claque quand même pas mal en noir Vous, si vous aviez eu le choix en noir ou en blanc, vous auriez pris Bon bah bye bye petite voiture hein. Si vous voulez, on essaiera d'aller sur circuit Il y a peut-être moyen rien Donnez aussi avec Tesla pour essayer un modèle 3 ou un modèle S par exemple sur un circuit Et pousser encore un petit peu plus N'hésitez pas à marquer dans les commentaires Encore un grand merci à Tesla pour cette expérience qui était vraiment folle Première fois que j'ai essayé ce genre de voiture Donc vraiment un régal J'espère que ça vous a plu aussi de regarder cette vidéo Pour bon, ça, vous abonner, ça fera plaisir Et à lâcher un petit like a plus, ciao les gars.